Bonjour, bonsoir à toutes, tout dépend l'heure à laquelle vous me regardez ce soir. Nous sommes sur le plateau de Les Boss Ladies et nous sommes sur Évangile euh, TV, votre chaîne préférée, n'est-ce pas? Et je suis le pasteur Grasse. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un thème euh, pour vous faire grandir, pour vous faire croître, pour vous faire de vous euh, des femmes d'impact, d'influence des Boss Ladies. Et le thème de ce soir est très important et je considère que il, euh, il parle à tellement de personnes. Aujourd'hui, on va parler euh, de pourquoi est-ce que ta vie est bloquée. Hey, Sista, pourquoi ta vie est-elle bloquée Comment ça, ma vie est bloquée Je sais que vous êtes nombreuses, en fait, à, à vivre des situations qui sont plus ou moins récurrentes, euh, des situations d'échecs qui sont récurrentes, euh, qui ne, et, et tu ne changes pas, tu as l'impression de, voilà, de tourner en rond, et c'est toujours euh, la même chose qui se produit et se reproduit. Et ce que j'aimerais aborder avec toi ici, ce sont les schémas. Les schémas euh, et les circuits ou les, les, euh, les cycles que tu reproduis à chaque fois, à chaque fois. Et il y a un adage qui dit que euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, en fait, il ne faut pas t'attarder au fait de vouloir soigner les effets, mais il faut te préoccuper des causes de la raison pour laquelle tu es encore et encore dans cette situation. Peut-être que ce n'est pas à chaque fois le même domaine, mais finalement, tu te retrouves encore dans la même situation. J'aimerais vraiment que tu sois libre. OK, donc euh, c'est un temps pour toi où tu vas pouvoir te remettre en question. Aujourd'hui, il est question pour toi de prendre aussi des notes pour comprendre quels sont les schémas à briser. Parce que lorsqu'on tourne en rond et lorsqu'on est euh, stuck, lorsqu'on est bloqué à un certain niveau de sa vie, c'est que on est dans un même schéma qui se répète et qui se répète et qui se répète et, se répète et on n'a pas encore trouvé l'issue. Et, et j'ai l'image en fait euh, de un, comment on appelle ça J'ai l'image d'un circuit, d'un labyrinthe. Voilà, j'ai l'image d'un labyrinthe. Et certains d'entre nous, nos vies ressemblent à des labyrinthes. Et là, il est question de comprendre pourquoi est-ce que ben, tu te retrouves toujours avec le même résultat. Et pourquoi est-ce que ta vie est dans ce, dans, dans, dans, sur un, un chemin où il n'y a pas d'issue Alors que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité la vie. Il y a une issue pour toi. Simplement que pour pouvoir percevoir l'aide du Seigneur, pour pouvoir euh, euh, vraiment saisir la main de Dieu et sortir de ce schéma où tu tournes en rond de ce cycle, de ce cercle vicieux, il va falloir te remettre en question toi. OK. Ah, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui va t'obliger à oublier les sorciers. <rire> OK Oublions les sorciers, 5 secondes. Oublions les sorciers de ta vie. Oublions ceux qui en veulent à ta vie. Oublions ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Oublions ceux qui ne veulent pas euh, euh, que tu sois prospère. Oublions toutes ces personnes. Parce que oui, c'est vrai qu'elles existent. Il y a ceux qui sont opposés à ta destinée. Mais il y a toi. Est-ce que tu sais que tu peux être ton premier, op ton premier opposant et peut-être même ton unique opposant, OK? Si tu as le diable qui est contre toi et qui est derrière toi et qui est contre ta destinée, mon ami, tu dois faire attention à ne pas être toi-même ton premier opposant, OK? À ne pas être toi-même ton premier limitateur, d'accord? Tu ne dois pas être ton, ton, ta première limitation. Et donc, il est question de comprendre... Pourquoi est-ce que ta vie est bloquée La première raison pour laquelle ta vie est bloquée, et ça, ça arrive à tout le monde, c'est que euh, généralement, c'est dû au fait que tu as pris des coups. OK Tu as pris des coups dans la vie, des coups durs. Euh, la première fois que tu as connu un rejet sentimental, c'était un coup dur pour toi. Et ensuite, après, tu t'es dit, d'accord, je ne me marierai pas. Pourquoi parce que j'ai échoué, OK Les personnes qui se marient, par exemple, ils ne se marient pas en se disant, on va divorcer un jour. Non, ils se marient avec l'optique de faire leur vie, d'avoir des enfants et de grandir avec la personne qu'ils ont épousée, d'accord Mais sauf que sur le parcours, il y a des difficultés, ils se retrouvent stuck, bloqués dans un labyrinthe. Et quand ils se retrouvent bloqués dans ce labyrinthe, ben, ils se séparent et ils divorcent. Et là, ça fait un coup. Certaines personnes ont la force de se relever, euh, de, de, de repartir à zéro, d'oser se remarier un jour. Et puis, il y a d'autres qui se disent « malédiction, je suis dans une malédiction, euh, j'ai été bloquée à un endroit ». Et ils s'arrêtent là, ils se garent comme dans un parking. Et il y a beaucoup de personnes, leur vie sont garées comme dans un parking. Imagine que ta vie est une voiture, ok la vie est une voiture et tu es dans la voiture et certains d'entre nous on reste bloqué à ce parking on est on est on est on est garé quelque part et on n'arrive plus à avancer ok certaines personnes qui regardent euh, cette émission aujourd'hui sont bloquées au parking des relations amoureuses qui ont été destructives destructrices dans leur vie ok elles sont bloquées au niveau du rejet sentimental, du rejet affectif. Elles sont bloquées au niveau euh, du rejet familial. Ta famille t'a rejetée, tu t'es sentie incomprise et tu es restée bloquée, stuck. D'autres personnes sont restées bloquées dans euh, le fait qu'elles ont euh, échoué à un examen, un examen qui était très important. Et tu savais que cet examen-là, c'est ce qui allait te donner, on va dire, cet élan pour euh, la vie, la nouvelle vie à laquelle tu aspires ou la vie à laquelle tu aspirais et tu échoues. Et là, tu es bloqué. L'échec va avoir un pouvoir. L'échec a le pouvoir de te paralyser totalement. L'échec peut paralyser une personne, peut paralyser tes émotions, peut paralyser la force de ta volonté. L'échec vient à chaque fois de paralyser ta volonté. Et c'est la raison pour laquelle tu es bloqué, parce que tu as connu des échecs et que tu as laissé l'échec paralyser ta volonté. Mais Dieu te donne le vouloir et le faire. Alors ta volonté ne peut pas être contrôlée par l'échec. Est-ce que tu vois que lorsque tu te gares quelque part à un certain niveau de ta vie, c'est comme si tu acceptais fatalement de laisser l'échec diriger ta vie. Tant que tu ne t'es pas relevé de là où tu es tombé, tant que tu ne t'es pas relevé de là où euh, tu ne euh, t'es pas relevé là où tu as échoué, tu es en train de laisser l'échec faire de toi sa marionnette. Tu es en train de laisser ta vie être garée à un endroit et ne plus bouger du tout. Et lorsque ta vie est garée à un endroit ou à l'endroit de l'échec, ce qui se produit généralement, c'est que tu te caches, tu restes dans ta voiture, tu ne bouges plus. Et par moment, il y a des personnes qui viennent et qui te disent, je peux t'aider, etc. Tu les repousses. Parce que c'est ce que produit l'échec. L'échec, en fait, qui te, qui te, qui te garde à un endroit, va produire en toi un sentiment amer. Et c'est à cause de ce sentiment amer, que tu repousses toutes les personnes qui sont disposées à t'aider à sortir de cette voiture, qui sont disposées à t'aider à sortir de cette situation. Et c'est parce que ton cœur est amer, c'est parce que les sentiments en toi sont amers que tu es resté bloqué. Donc ça, c'est la première raison. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois t'asseoir et réfléchir. Quel est le domaine et à quel endroit exactement de ma vie je me suis arrêtée Ne cherche pas les effets. Ne cherche pas les effets, cherche plutôt les causes. Quelles sont les causes Quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles, dans tel domaine, j'ai dû m'arrêter Est-ce que c'est parce que j'ai échoué Est-ce que c'est parce que j'ai été rejetée Est-ce que c'est parce que j'ai abandonné, tout simplement Je n'ai pas eu suffisamment de consistance pour continuer Quelle est la raison de ton échec Tu dois avoir une compréhension sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ta vie est bloquée et tu dois l'écrire sur un papier. Tu dois écrire « Aujourd'hui, je suis bloquée parce que j'ai connu le rejet et voici ce que le rejet a produit en moi. À cause du rejet, je suis devenue amère. À cause de l'échec, je n'ai pas eu mon bac, alors je ne crois plus en moi-même. Et donc, je n'ai pas la force d'imaginer que je suis capable d'aller plus loin que ce que je vois aujourd'hui. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi parce que tu es talentueux, mais tu n'iras pas prendre ces opportunités tout simplement parce que ta voiture est encore garée. Pour prendre les opportunités qui sont en face de toi et qui s'offrent à toi parce que justement tu es talentueuse, il est question pour toi de vaincre d'abord ce sentiment qui s'est installé en toi. Et c'est là que tu te rends compte que les plus grandes batailles ne sont pas celles que l'on mène à l'extérieur, mais celle que l'on mène à l'intérieur. L'homme rencontre beaucoup de batailles intérieures et ses plus grandes batailles commencent à l'intérieur. Et donc, tes plus grandes victoires aussi naissent de l'intérieur. Lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments de découragement, Lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments d'échec, lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments de peur, lorsque tu as réussi à vaincre les sentiments de honte, oui, tu as peut-être honte aujourd'hui, mais si tu réussis à vaincre cette honte, laisse-moi te dire que tu auras le courage de démarrer la voiture et d'emmener ta vie là où elle doit aller. Dieu a des projets merveilleux pour toi, donc, il est question pour toi de savoir exactement où tu t'es arrêté et de prendre l'engagement, la résolution de ne plus rester à cet endroit. C'est important qu'au-dedans de ton cœur, tu puisses prendre une résolution. Parce que rien, rien de tout ce, que, de, de tout ce à quoi tu peux aspirer, n'arrivera sans que tu ne prennes une résolution, une décision. Quelqu'un de résolu, c'est quelqu'un qui dit « J'ai décidé de faire une chose et je ne me retournerai pas, où je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas vu la chose se matérialiser. J'ai décidé d'être prospère et je ne m'arrêterai pas sur ce chemin tant que je n'ai pas vu ma prospérité devenir, euh, devenir euh, euh, réelle, se manifester en fait. Donc tu dois être une personne résolue en face des échecs que tu as déjà connus. Tu as connu l'échec où tu, euh, tu, as essayé, tu as essayé par exemple d'entrer dans une école importante pour toi et qui semblait pour toi la clé. Mais à cause de cet échec, à cause du fait que tu n'as pas été accepté dans cette école, dans ton esprit, dans ta mentalité, tu as accepté le fait que tu ne vas jamais réussir parce que tu n'es pas entré dans cette école. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que le Seigneur a cette capacité-là, en fait, de, de, de, de créer des chemins là où il n'y a pas de chemin. C'est incroyable. Dieu, crée des chemins là où on n'en voit pas. C'est lui qui crée un chemin au milieu du désert, la Bible me dit. Et donc, il crée des chemins là où nous, on ne voit pas. Alors peut-être que toi, tu avais, tu avais pensé dans, dans tes projets à prendre un chemin, une école, à faire quelque chose qui, qui, qui, qui allait te conduire euh, vers la destinée que tu voulais, en tout cas vers le métier que tu voulais, mais l'échec, a fait en sorte que tu t'es arrêté et la porte s'est fermée sur toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut ouvrir une porte pour toi. Il y a une porte qui n'attend que toi. La porte pour s'ouvrir, elle attend que tu sois résolu. La Bible dit « Demandez » et l'on vous donnera et elle dit « Frappez, on vous ouvrira. » La porte s'ouvrira lorsque tu seras résolu à frapper. Tant que tu n'es pas résolu, déterminé à frapper, la porte ne s'ouvre pas. Et donc, il s'agit il pour toi de prendre cette décision au plus profond de toi et tu dis non, ce n'est pas la vie que je veux mener. Je ne veux pas mener une vie du strict minimum. Je ne veux pas me contenter de ce que l'échec m'a donné, m'a laissé. Je ne veux pas euh, continuer à avoir ce goût amer et accepter que c'est la vie que je veux mener. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'amertume. Tu n'es pas appelé à vivre dans le regret. Tu es appelé à vivre dans la prospérité, dans la joie, dans la plénitude. Et la Bible va dire, pour l'instant, vous ne m'avez rien demandé encore. Demandez-moi afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que ta joie soit parfaite. Il ne veut pas que ta joie soit euh, teinté d'une couleur, teinté d'une couleur d'amertume, de regret, de « Oh, mais si jamais, et si jamais j'avais fait, et si jamais je me t'ai levé, et si jamais, et si jamais, et si jamais... » Non, tu ne peux pas vivre une vie de « et si jamais ?» Il faut que tu te lèves, il faut que tu prennes la décision de rendre les coups là où tu as pris des coups. Tu as pris des coups, il est temps pour toi de rendre les coups. À qui tu rends les coups Tu rends les coups à la vie, tu rends les coups à l'échec, tu rends les coups aux circonstances et tu rends des coups au diable. Il faut que tu te lèves et que tu rendes des coups. Pourquoi ta vie est-elle bloquée Car à cause de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, l'auto-sabotage, c'est tout ce que tu fais et tout ce que tu dis qui te ralentit, qui te bloque toi-même. Le problème parfois avec les personnes, en fait, qui échouent très souvent, c'est qu'à l'intérieur, ils ne savent pas effectivement combattre les vrais combats, c'est-à-dire les combats de l'intérieur. Et au contraire même, parfois, ils en créent eux-mêmes. Tu te crées d'autres problèmes à toi-même, en fait. Tu te dévalorises, tu dis des paroles déval dévalorisantes constamment, euh, tu... Parfois, tu prends des décisions, tu ne vas pas jusqu'au bout de la décision. Tu sais que cette décision pourrait t'aider, mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment un fonctionnement qui va finir par te détruire. Et tu t'arrêtes à tout bout de champ. Tu commences une chose, tu ne la finis pas. Mon ami, c'est un manque de caractère. C'est un manque de force dans ton caractère. Lorsque tu commences une chose, termine-la toujours. Je, je vais dire quelque chose d'assez drôle, parce que c'est assez marrant, mais c'est pour vous montrer à quel point je, je, je, suis, euh, je suis une... une euh, le pasteur Tina avait l'habitude de dire jusqu'au boutiste. OK Je vais jusqu'au bout. J'aime aller jusqu'au bout. Et même lorsque je me suis arrêtée dans un domaine et que ça fait longtemps que je me suis arrêtée, je vous assure, je n'oublie jamais. Je retourne là où je m'étais arrêtée et je recommence et je continue ma route. Je suis faite pour aller jusqu'au bout. Je vais me débrouiller pour trouver un chemin et aller jusqu'au bout. Et vous savez, c'est marrant parce que euh, souvent on en rigole un peu, j'en ris un peu avec mon mari. En fait, quand je commence quelque chose, même une série, hein, une série ou un film, quand je commence un film et que franchement, au bout de 20 minutes, je remarque que le film est vraiment trop nul, j'aime pas et tout, je vais vous dire la vérité. J'ai du mal à m'arrêter parce que je n'aime pas. En fait, je vais continuer parce que je suis une jusqu'au boutiste. Je vais me dire non, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a un truc qui va se passer et qui va faire que le film va devenir extraordinaire. En fait, je vais m'efforcer à aller jusqu'au bout de la chose. Parfois, je suis là en train de somnoler, mais je me dis mais non, je l'ai commencé, je le termine. C'est ce que je me dis en fait. Je l'ai commencé, je le termine. Et, et je le fais à chaque fois et je me rends compte que ces petites choses, même dans les choses simples, regarder la télévision ou faire quelque chose, euh, euh, un devoir que j'ai à faire, euh, quelque chose que j'ai à rédiger, je vais toujours vouloir aller jusqu'au bout de la chose. Ça se voit dans les détails. Les personnes qui sont jusqu'au boutiste, ça se voit dans les détails. Ça va se voir dans les détails. Ça se voit dans le vêtement que tu portes. Oui, ça se voit. Quand tu es jusqu'au boutiste, tu vas essayer de faire attention à tous les aux moindres petites choses, tu vois. Et donc, c'est cette mentalité-là que tu dois développer, cette mentalité que tu dois avoir pour devenir euh, plus fort et sortir de l'auto-sabotage. Ok, l'auto-sabotage, c'est aussi ce, ce, ce, ce mécanisme, en fait, dans lequel tu vas te mettre et tu vas refuser d'évoluer. Parce que l'auto-sabotage, c'est le refus complet d'évoluer. En fait. À l'intérieur de toi, tu veux évoluer, tu as le désir d'évoluer. Mais finalement, tu n'as pas la force de te donner les moyens pour évoluer. Et c'est ça le, le, le, le problème. Le problème n'est pas en soi la motivation. Le problème en, euh, qui est là, c'est la discipline de te mettre en action et d'évoluer. Et c'est là où je fais vraiment la différence. C'est bien d'être motivé. C'est bien de dire, oui, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Je dois, je dois, je dois, je dois. Waouh, je suis inspiré. Waouh, j'ai la motivation pour faire. Mais écoutez-moi bien, vous pouvez commencer avec la motivation, mais pour terminer, il faut plus que la motivation. On commence avec la motivation, mais il faut la discipline pour terminer. On ne termine jamais avec la motivation. Pourquoi Parce qu'au milieu, la, le, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi pourquoi c'est la fin qui compte Parce que le milieu est difficile. Parce que la fin est toujours difficile à atteindre. Le commencement, c'est bien. Beaucoup commencent. La question, c'est qui termine OK Et ce que les gens veulent voir, ce que les personnes qui nous inspirent sont les personnes qui vont jusqu'au bout. Les personnes qui nous inspirent sont les personnes qui terminent ce qu'elles ont commencé. Et donc, il faut que tu termines ce que tu as commencé. C'est comme ça que tu seras une femme d'impact. C'est comme ça que tu vas euh, devenir influente. C'est comme ça que tu vas changer la vie de ta famille, c'est comme ça que ce cycle sera brisé. C'est lorsque tu prendras cette résolution d'aller jusqu'au bout de ce que tu as entrepris à l'intérieur de toi. Oui, par moments, il faut faire une pause, mais après la pause, tu te relèves et tu continues, ok Tu continues de courir, alléluia J'ai envie de dire que euh, parfois, ce n'est pas une simple question de, comment dire ce n'est pas interdit de se reposer. Ce n'est pas interdit de se dire wow, « Waouh, je suis fatigué. Tu peux être fatigué. Tu peux désirer te reposer. Mais quand tu t'es reposé, lève-toi, recommence à courir. Lève-toi, continue de, de, de mettre des, des, des points. Et même si tu as l'impression que tu donnes des points dans le vide, dans l'air, mets des points. Continue de t'exercer. Continue de travailler. Continue de croire que tout est possible. Parce que tout est possible. Refuse. De, de, de rester dans une situation où tu n'évolues pas. Ok, pourquoi ta vie est bloquée Parce que tu ne connais pas ton identité. D'où euh, les paroles dévalorisantes. D'où le « mais j'arriverai jamais » D'où le mémoire, c'est toujours pareil. Parce que tu ne maîtrises pas l'essence de ton identité. L'essence de ton identité se trouve en Dieu. Si tu maîtrisais ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, je t'assure que non seulement tu ne parlerais plus comme tu parles actuellement, mais en plus de ça, tu ne resterais pas là, immobile, à ne rien faire. À ne rien faire. Parce que tu sais, lorsque tu as la foi, la foi vient activer un feu en toi qui te pousse à aller. La foi te pousse à monter. La foi, en fait, c'est comme quelque chose qui te propulse. Okay? C'est le fuel là, qui allume l'énergie pour te propulser et, et c'est à ça que tu dois t'attacher, c'est qu'il faut que la foi soit créée en toi et il faut que tu acceptes que la foi, euh, en tout cas la foi en ton rêve, la foi en ta vision, que la foi en Dieu te propulse vers une dimension supérieure. Il faut que tu l'acceptes ma chère Boss Lady. Pour que ton business accélère cette année, il faut que tu acceptes d'être propulsé à un autre endroit. Donc il faut aussi que tu n'aies tu pas peur de sortir de la zone de sécurité dans laquelle tu es. On a l'habitude d'appeler ça zone de confort. Ça dépend, ce n'est pas forcément confortable. Parfois ce sont des zones de sécurité et il faut que tu sortes de cette zone que tu crois, dans laquelle tu crois être en sécurité. Là où tu es en sécurité, aujourd'hui tu ne le seras pas éternellement donc à un moment donné de ta vie il faut que tu saches remettre en question tout ce que tu fais et tout ce que tu as et, et mon message ne s'adresse pas seulement à celles qui n'échoue pas mon message à, à, à celles qui ne réussissent pas pardon mais mon message s'adresse aussi aujourd'hui à toutes celles en fait qui sont juste euh, comment dire tu es dans le juste milieu dans le strict minimum tu, tu as ce dont tu as besoin mais c'est tout non il faut que tu vises plus et pour viser plus il faut que tu regardes d'abord à ce que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui Alléluia Et j'aime cette histoire, en fait, lorsque les disciples euh, vont se retrouver avec Jésus et la foule et que la foule va avoir faim. Les disciples vont voir Jésus pour dire, oui, la foule a faim, et Jésus va leur dire, donnez-leur à manger vous-même, d'accord et, et là, ils commencent à se creuser les méninges. Mais comment on va faire Il n'y a pas de boulangerie tout près, il n'y a rien tout près. Et un petit garçon va venir avec ses, ses, ses, ses cinq pains et, euh, et deux poissons et qui va dire, euh, et qui va à dire voilà euh, moi euh, moi j'ai quelque chose moi j'ai de quoi nourrir euh, les gens et jésus va prendre cela pour multiplier la multiplication n'était pas possible s'il n'y avait pas déjà quelque chose. Et donc toi, aujourd'hui, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu as au-dedans de toi. Si tu ignores ton identité, donc tu ignores forcément ce que tu as, parce que ce que tu as est directement lié à qui tu es. Donc quand tu connais ton identité, tu sais automatiquement ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi, ce sont tes dons, ce sont tes talents, ce sont tes capacités, c'est ton intelligence, c'est ta réflexion, c'est ton sens de l'humour. Oui, même ton sens de l'humour est quelque chose de particulier. La preuve, aujourd'hui, il y a un métier qui existe qui s'appelle humoriste, comédien. OK, tu vois, donc tout ce que tu as compte pour ton succès futur. Est-ce que tu sais que le fait que tu saches écouter les autres, ton empathie, c'est quelque chose que tu as Est-ce que tu sais que le fait que tu saches valoriser les autres, c'est aussi quelque chose que tu as Et Dieu peut utiliser cela pour te faire sortir de la stagnation. alléluia. Et le dernier conseil ou la dernière chose que je peux te dire, c'est le fait de savoir utiliser ton histoire. Savoir utiliser ton histoire. Je sais qu'il y en a plein qui prennent des cours de marketing, etc. pour faire avancer un certain nombre de choses, mais tu sais, le premier, en tout cas le marketing qui fonctionne par excellence dans notre ère et dans notre époque, c'est ton histoire. Ton histoire a une grande valeur. Ton histoire ne va pas simplement dire aux gens euh, je vends des montres, mais ton histoire va dire aux gens pourquoi est-ce que tu vends ces montres. Donc ton histoire va donner des informations qui vont permettre aux gens de pouvoir s'attacher à ce que tu fais. Les gens s'attachent, achètent chez des personnes qu'ils connaissent, c'est des personnes qu'ils aiment bien, c'est des personnes dont ils s'identifient, avec lesquelles ils s'identifient. Soit je te connais, soit je t'aime bien, soit je m'identifie à toi, c'est-à-dire que je m'identifie à ton histoire. Les trois points, c'est des points fondamentaux que tu dois retenir. Si tu dois faire un business, à notre époque, dans notre ère, il faut que tu sois calé sur ton histoire. Il faut que tu nous parles de ton histoire. Pourquoi est-ce que tu es en train de le faire? Okay. Et ensuite, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Pourquoi est-ce que je devrais être ta cliente? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de savoir que tu as décidé de te lancer et d'être euh, chef d'entreprise, euh, de vendre des chaises. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse? OK, donc c'est important. Ici, je ne m'adresse pas forcément aux personnes qui veulent créer, euh, je ne sais pas moi, une entreprise du bâtiment, par exemple, qui veulent travailler dans le bâtiment. Mais je suis vraiment en train de m'adresser à ces personnes qui veulent déjà sortir d'un blocage. Sachez que la prospérité et même le fait de se lancer dans le business, c'est quelque, euh, quelque chose que l'on fait de façon graduelle. Tu ne te, te lèves pas un matin comme ça de ta chambre et tu dis je vais aller investir en bourse si tu n'as rien. Les choses se font de façon graduelle, de façon graduelle, de façon graduelle. La question, c'est à ton niveau déjà, qu'est-ce que tu peux faire Pour l'instant, à ton niveau, tu peux utiliser tes dons, tes talents, ton histoire pour te hisser à un certain niveau. Et quand tu seras à un certain niveau, tu auras un tout autre type de public. Et donc, il y aura une autre histoire à dire, à donner, à raconter. En fait, j'aimerais te dire que ton succès est entre tes mains. Tu es appelé à réussir, mais c'est à toi de prendre euh, le taureau par les cornes et à toi de dire non, ma vie ne doit pas, ne peut pas être bloquée. Le même schéma que tu reproduis, c'est exactement les mêmes résultats et les mêmes effets que tu auras. Donc, il faut que tu te lèves de cette torpeur parce que si l'échec a provoqué une torpeur dans ta vie, si l'échec t'a paralysé, aujourd'hui, aujourd'hui par le message que tu entends, j'aimerais te dire lève-toi et brille. Et c'est la Bible qui le déclare qui le déclare, lève-toi et brille. Lève-toi, c'est à l'impératif. Ça signifie que c'est à toi de faire le mouvement, de te lever. Est-ce que tu peux avoir comme cette, euh, cette, ce remind tous les matins en te disant, lève-toi Lève-toi, lève-toi. À chaque fois que tu es couché et que tu ne fais rien, répète-toi cette phrase. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a des mots, il y a des phrases, il y a des paroles que tu dois constamment te répéter et répéter à ton esprit. C'est ton esprit qui donne de la force à ton âme et au reste de ton corps. Mais ton esprit doit être suffisamment fort. Si tu ne nourris pas ton esprit avec la parole de Dieu, tu n'auras pas la force de sortir de ce blocage. Tu dois en sortir. Peu importe qui, qui tu as mis, qui t'a mis dedans, tu dois en sortir. Et je terminerai euh, euh, cette première étape par une petite histoire. C'est l'histoire d'une chèvre, ok <rire> Je sais que vous connaissez la chèvre de M. Seguin. Bon, je ne sais pas si à notre époque, vraiment beaucoup de jeunes connaissent cette histoire. La chèvre de M. Seguin, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Je vais vous raconter l'histoire d'une chèvre que l'on a prise. On a pris la chèvre on, on, on l'a jeté dans un puits, d'accord On a jeté la chèvre vivante dans un puits vide où il n'y avait pas d'eau. On l'a simplement jetée dedans. Et la chèvre est restée là à, à, à pleurer, <rire> à se lamenter. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on voulait faire On voulait enterrer la chèvre vivante. Alors, on a commencé à mettre du sable, OK Dans le puits, on a commencé à mettre du sable. Et en fait, à chaque fois qu'on mettait du sable dans le puits, le sable, tombait en fait sur la tête de la chèvre. Et vous savez ce que la chèvre faisait Elle n'était pas si bête que ça. À chaque fois que le sable tombait sur elle, la chèvre se secouait. Et quand elle se secouait, le sable euh, revenait à ses pieds. Okay? Donc, quand elle se secouait, le sable restait à ses pieds. Ensuite, elle se mettait sur le sable. Et vous imaginez, à force, de verser, à force de verser du sable sur la chèvre et à force que la chèvre se secoue et laisse le sable, en fait, le sable, ce qui va se former dans le puits, c'est un amas de sable, tu vois. Un amas de sable va se former. Et la chèvre va se mettre au dessus de l'amas de sable. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, la chèvre va voir l'extérieur. Elle va pouvoir pointer euh, euh, euh, euh, son, j'allais dire son visage, c'est pas un visage qu'elle a. Elle va pouvoir pointer son son nez en fait vers l'extérieur. Petit à petit, le sable qui était destiné à l'enterrer va être le moyen que qu'elle va utiliser pour sortir du puits. Et donc, par cette histoire, j'aimerais te dire que toutes les situations qui sont destinées à t'enterrer, en tout cas selon le décret satanique, selon les décrets du diable, ne sont pas obligées de t'enterrer parce que Dieu Peut utiliser ce même sable, cette même situation pour que tu sortes. Alors bouge-moi cette voiture de ce garage et sors de cette situation de torpeur. Sors de ce blocage. Bouge et sors de là. La, la Bible déclare que Dieu fait concourir toutes choses bonnes en son temps. Hallelujah. Il fait concourir toutes choses. Et si c'est du sable qu'on a versé sur toi, le sable va concourir en ton bien. Hallelujah. Et si c'est une situation d'échec, l'échec va concourir en temps bien. Ne dis pas juste « Amen », prends la décision de changer de dimension et de sortir de ce blocage. alléluia Je sens que tu as été fortifié dans l'esprit. Je vais maintenant me retrouver tout de suite avec mes chroniqueuses, avec Marie-Alexandra et Daphné. À tout de suite Les Boss Ladies Show Bonsoir, on est de retour. Je vous redis bonsoir, n'est-ce pas? On est de retour. Et là, je ne suis pas toute seule. Euh, les chroniqueuses m'ont rejoint. Je suis avec Daphné et Marie-Alexandra. Bonsoir. Bonsoir. Yes, yes, yes. Les filles, j'espère que vous êtes prêtes <rire> à parler de ce sujet parce que euh, le sujet, c'est Hey Sister, pourquoi ta vie est bloquée? Ah, c'est les parler. marabouts. Mmh. C'est les fétichers, c'est les sorciers, c'est mmh. le diable qui ne fait que, mmh. c'est les méchants qui sont là-bas. Mmh. <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'on rencontre aussi des gens qui, euh, voilà, qui, qui, qui pensent et qui disent et qui se battent parfois à coup de jeûne et prière. Mmh. pour euh, pour euh, bloquer le diable, pour euh, arracher, lier, ligoter, ligoter cimenter, enchaîner, cimenter, carteler, déloger, ça. frapper, <rire> expulser. Alors que parfois, ce n'est pas ça en fait, ce n'est ouais. pas le sorcier du quartier quoi. Parfois, ce n'est pas à cause du sorcier du quartier que ta vie est bloquée, non, est non. Pas Il y a des ça. fois même, ta vie n'intéresse même pas le sorcier. <rire> C'est vrai. Hein. Le diable, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais aller Tu vois, non, des fois, tu es là. Satan, je, je te lis. Lui-même, il te regarde, il Je t'avais même pas encore <rire> vu, mais là, là. Ne me mets <rire> pas te dans vois. tes trucs. Ne me mets pas dans tes trucs. Bref, bah non, ce n'est pas toujours lié aux attaques spirituelles, aux sorciers ou quoi. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes la, la, la cause de, notre, ouais, de ouais. notre échec ou de notre. La, de notre la Bible notre blocage. dit aussi que mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça. Exactement. Mais, mais c'est vrai, finalement, le diable, il, il ne tue pas tout le monde, il n'emmène pas tout le monde dans le péril, en fait. Pas okay. tout le monde hein, hein Ce que je veux dire, c'est que… Nous, euh, du nous, du nous. Bah, En fait, <rire> on s'adresse à des chrétiens, nous sommes chrétiens, bon, on s'adresse ah ouais. à tout le monde, mais en tout cas, nous, en l'occurrence, on est chrétiennes. On, est, on a déjà l'autorité sur le diable, on a l'autorité sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Bon, si ce n'est pas cette partie-là qui peut nous nuire, c'est que c'est le manque d'intelligence, c'est le manque de sagesse et de, de connaissance, connaissance qui mmh. fait que nous périssons. Donc, mmh. euh, il y a des moments où il faut chercher euh, où est le problème ailleurs que dans ça. le camp du diable. Il faut ça. apprendre ouais. à se remettre en question, je pense. Et tant qu'on ne va pas se remettre en question, nous-mêmes, ouais. on va toujours rejeter la faute sur les autres. Ouais. D'où le fait de toujours accuser le diable. Au lieu de se, de... Enfin, parfois, c'est notre caractère, le problème. Mmh. On est impoli, on est orgueilleux. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que bah, on est bloqué, on n'avance pas. Mmh. Pour avoir un certain poste, par exemple, je sais pas, tu as besoin d'argent, tu n'arrives pas à trouver du travail, mais peut-être que le travail que tu veux nécessite un certain caractère. Oui. Mais tu ne veux pas travailler ton caractère. Mais tu vas rester bloqué, en fait. Mm. Ça. Et quand les gens vont te parler, ils vont te donner des conseils. Parfois, nos parents nous conseillent, mais on n'est pas d'accord avec ce que les parents disent parce qu'on mm. estime qu'on sait mieux que... Mm. Moi, j'étais comme ça avant. Mm. <rire> hey, wow. Dis-nous comment tu as fait pour, pour, pour finir avec ça. Bah, bon, quand je dis j'étais comme ça, ce n'était pas non plus à l'extrême, hein, d'accord mm. Parce que, euh, mine de rien, je suis quand même une fille obéissante. Sinon, voilà, je ne manquais pas de respect non plus. À mes parents mais c'est juste qu'à un moment donné bon bah quand tu vois que ce que toi tu fais ça ne prend pas mais bah, tu t'assois en fait oui. tu t'assois et puis euh, bah, tu écoutes quand même et tu pèses le pour et le contre mm -hmm. voilà mm -hmm. mais c'est juste qu'au départ moi je me disais mais non mais en fait moi je sais que c'est comme ça donc non mm -hmm. j'ai pas envie d'écouter autre chose mm -hmm. alors que parfois même si sur dix mots qu'on va te dire il y en a que deux qui sont bons mais peut-être que les deux là c'est ça que tu dois prendre et laisser les huit en fait oui. donc c'est là que je me suis dit, non, je... Voilà, Alexandra, assieds-toi et mmh. écoute, en fait. Et, et, et, et donc, moi, dans ce que tu dis, je comprends aussi que le trop-plein euh, d'assurance, parfois, peut, mmh, mmh, aussi, mmh. peut aussi te bloquer, en fait. Exactement. C'est-à-dire que ouais. c'est bien d'avoir confiance en soi, mais peut-être que d'être trop, trop, être, être trop sûr que tu ne vas pas échouer, mmh, c'est mmh. peut-être ce qui bloque aussi certains, parce que forcément, tu ne peux plus rien apprendre aussi des autres. C'est ça. Il faut, il faut être équilibré. Bah, mmh. En fait, le fait d'être trop sûr euh, euh, réduit énormément les possibilités aussi. Hein. Mmh, c'est mmh. que tu t'engouffres euh, euh, dans quelque chose, tu, tu rends une option, une voie exclusive. Et si ça ne marche pas, tu fais quoi mmh. bah Oui, il faut avoir quand même la souplesse de se dire que ça peut être autrement. Euh, L'objectif peut être bon, mmh. le projet peut être bon, mais la manière dont on le, on le manage peut aussi être mauvaise. Mmh. Et en fait, on se retrouve bloqué. Et c'est souvent les phrases du type... Euh, non, nous, dans la famille, c'est comme ça. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire comme, comme ça. ça. Euh, mmh. Mon professeur ou mon mentor m'a enseigné là comme là. ça. Et c'est étonnant parce que je parlais euh, euh, hier avec euh, donc, euh, bah, les personnes de, de mon groupe, hein, le groupe de gr Je leur disais, mais en fait, un leader, c'est une personne qui vient pour euh, apporter un réveil. Et le réveil, c'est une nouvelle manière de, mmh. C'est une nouvelle façon d'opérer, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Donc, euh, lorsque tu es constamment dans un système tu peux être sûr qu'à un moment donné ce système ce sera lui qui va te conduire qui va te diriger bien, et <rire> non plus Dieu mmh. ouais, ouais. l'objectif c'est que nous soyons soumis euh, et euh, obéissants au Saint-Esprit mmh. et non mmh. pas à un système mmh. donc si c'est un système qui te dirige ça peut être le système du monde aussi oui. parce que quand on oui. parle du monde on parle d'un système mmh. Mmh. et bien c'est ça qui va te bloquer mmh. hein, tôt ou mmh. tard mmh. c'est ça qui finira mmh. par mais parce qu'en fait si tu es dirigé par un autre système que j'ai envie de dire le système de Dieu. Le système de Dieu, c'est sa parole. Oui. Si tu es dirigé par un autre système que Dieu, ben, je pense que tu risques aussi d'avoir euh, des, euh, des résultats limités. Bien sûr. Des résultats, ah, oui. seront limités. ils seront li limités par le système. en fait Oui, parce qu'en fait, donc. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir de résultats. Il oui. faut savoir aussi que voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément la parole de Dieu, mais qui arrivent jusqu'à un certain niveau oui. en, euh, du succès ou de la, de la réussite. Donc ils ont certains résultats, mmh. mais le résultat que tu es supposé produire, du moins en tant que chrétien, tu ne l'auras pas parce que ben, tu seras limité par ce que tu as adopté exact. Comme, exact. Oui. comme culture, comme système. Je vous avoue, je pas cette phrase quand je fais une remarque à quelqu'un qui dit mais dans ma famille, enfin, mmh. je n'ai pas l'habitude. Je suis comme ça. C'est mmh. le je suis mmh. comme ça. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes se, se qu'on euh, plaise mmh. à être comme ça. Mmh. Tu es comme ça, certes, mais tu peux changer. Mmh. Pourquoi peux les gens ont peur ouais. de changer mmh, mmh, mmh. Bah Parce que ça leur fait peur. Mmh. Moi, je connais des personnes qui ont peur du changement, qui ont peur de, la, de, de, de, de ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça, en fait, parce que c'est la peur question de, de... de... Voilà, la peur de l'inconnu. Mmh. En fait, ce qui est derrière, c'est que ce le... n'est pas le problème de l'inconnu, c'est le problème de la peur. Mmh. Et la peur, on sait que c'est c'est quelque chose de bloquant en fait mm. ça, ça bloque les gens mm, mm, mm. donc euh, je disais ça, tout à l'heure que la peur a cette force de, de te paralyser ouais. quand la peur commence à te paralyser toi ça veut dire que la peur a déjà commencé à paralyser ta destinée en fait bah oui mm, c'est oui, ça, oui, c est c est ça clairement oui. et euh, c'est ça en fait on peut le, le blocage il peut arriver des fois à la j'ai envie de dire à la limite du euh, du breakthrough, c'est-à-dire vraiment de la, la percer. percer. Mmh. Donc, tu vas avancer pendant X temps en te disant, mais c'est très bien ce que je fais, c'est comme ça qu'il faut le faire et tout, c'est génial, c'est les méthodes, j'applique. Et puis, euh, tu commences à stagner, mmh. tu commences à stagner. Et nous savons que la stagnation, c'est le début en fait, de la rétrogradation. Mmh. Parce que tu peux pas juste euh, rester à un niveau. Mais en fait, à un moment donné, tu vas redescendre. Tu sais, c'est fou parce qu'il y, y a quand même quelque chose, je pense, qui est vrai, c'est que très souvent, Enfin, voilà, y a, je pense qu'il y a une mauvaise stagnation qui t'emmène à rétrograder. Mm -hmm. euh, mais je crois que la stagnation, c'est aussi euh, une alerte mm -hmm. pour pouvoir évoluer. Oui, c'est vrai. à dire que la stagnation en soi n'est pas bonne, hein, mais la stagnation peut, en tout cas si tu as du discernement, voilà. peut t'alerter et te dire euh, « non, non, non, non, reste pas là ». Mmh. Bouge, voilà. mmh. Mais c'est que tu vas pas y rester mmh. C'est que mmh. automatiquement auras cette alerte Qui va t'obliger à avancer mmh. Donc c'est à dire que cet état de stagnation N'est pas quelque chose de permanent mmh. À partir du moment où ça se développe plus C'est qu'il y a des anomalies Et c'est que ça ne va pas Et là en l'occurrence on parle d'une vie qui est bloquée Donc mmh. ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects Qui sont certainement bloqués à différents niveaux Mais en tout cas il n'y a pas de progression Il n'y a pas d'évolution mmh. C'est pas possible d'être figé à un... À un moment T alors qu'on sait que la vie elle, elle continue, elle, continue elle, avance. elle avance il faut que ça ait une histoire et il faut que ça puisse continuer en fait de se développer et d'avancer mmh. mais, mais c'est là où justement certains restent bloqués mmh. et c'est d'où bah, <rire> du coup le, le thème du jour mmh. moi je pense que c'est à cette étape là que les gens restent bloqués parce que euh, voilà quand tu snags comme ça et que ta vie n'avance pas justement alors que le, bah, la vie continue au lieu de te dire ok qu'est ce qui se passe Qu'est-ce que je dois faire Où est-ce que je dois aller Et à ce moment-là, consulter les bonnes personnes, donc ça peut être peut-être des anciens, ça peut être des parents, le Seigneur tout simplement, mmh. bah, tu préfères en fait continuer ou plutôt t'enfoncer en te plaignant, mmh. en te lamentant sur ton sort, en te dire, voilà, moi ma vie n'avance pas, etc. » Et c'est là aussi où les gens bah, commencent mmh. à devenir... Euh, des mendiants… <rire> enfin, enfin, enfin, enfin bref, mais il y, y a aussi ce schéma, je pense qu'être en fait, bloqué, être bloqué ou stagné, c'est aussi un schéma euh, qu'on qu qu enfin, qu qu reproduit constamment et en fait, euh, on ne corrige pas mmh. euh, les choses qu'on aperçoit qui doivent être corrigées. J'ai remarqué que les gens, Enfin, les gens sont conscients mmh. que dans tel domaine, il y a un problème. Et il y, y a quelque chose que je remarque, c'est que euh, très souvent, ça commence toujours par un seul blocage. Généralement, ce n'est pas toute ta vie qui est bloquée. Oui. Hein. Mmh, mmh. Ce n'est pas toute ta vie. Euh, c'est pour ça que je dis que la peur, la peur va instaurer en fait, chez une personne, euh, vraiment va, va paralyser la personne. Et à partir du moment où psychologiquement, moralement et euh, mentalement, spirituellement, tu es bloqué, c'est comme si tout le reste était bloqué. Et pourtant, mmh. parfois, ce n'est pas forcément le cas. Et ça fait que certaines personnes ne voient pas les bonnes choses qu'il y a autour d'elles. Mmh. Elles, elles ne voient que ce blocage. En fait, mmh. ce blocage devient tellement gros dans leur esprit mmh. qu'elles ont l'impression qu'elles ont... Elles ont... C'est ça. Tout, tout échouait en comme fait. Comme tu dis, c'est une impression. En fait, mm. on oublie qu'on est acteur de notre propre vie. Mm. Et comme c'est toi qui es acteur, c'est qu'en réalité, la personne qui doit faire le plus gros travail, c'est toi. C'est-à-dire mm. mm. que même s'il si y avait des sorciers, on en rigolait au début de l'émission et mm -hmm. tout ça. Enfin, on se moquait un petit peu, mais c'est des choses qui existent et qui sont réelles, mais qui ne sont pas forcément systématiques. Toutefois, qu'il y ait des sorciers ou non, c'est à toi de te lever et de mm. prendre autorité. Exactement. Mm -hmm. Parce que peut-être que. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Imagine que dans dix ans, il y en est. Tu vas devoir en fait, te lever pour changer les choses. Mmh. Et quand bien même, ce n'est pas à cause des sorciers. Il faut que tu te lèves et que tu poses les actions. C'est mmh. toi qui es acteur. C'est toi, toi qui définis ta vie. C'est toi en fait, qui euh, est finalement la clé de ton succès. Mm. C'est toi qui vas vers le Seigneur pour le consulter en disant « Seigneur, que dois-je faire Où dois-je aller ?» Etc. « Que dois-je arrêter de faire aussi ?» oui. C'est toi qui vas vers euh, les mentors, euh, les pasteurs, ou bien des professeurs en la matière, peu importe, mais c'est toi qui doit faire l'action d'aller vers. Ça, ça. Et ce n'est pas qu'un mentor ne va de, te contacter, de venir à toi. Te courir non, mais c'est ça. On te dit viens, je vais t'aider. Non, enfin, Non mais pas, on n'est pas dans Cendrillon, parce que Cendrillon, c'est un peu ça. Elle est, <rire> elle est belle, mais elle ne va pas au bal. C'est ses demi-sœurs qui sont très méchantes et vilaines qui mm -hmm. vont et tout. Et bien, il y, y a la marraine, la fée. Qui mmh. vient à elle et qui l'habille, etc. Pour mais on n'est pas c est dans fou. cendrillon. Mais c'est fou c mon que tu. Préféré. Mais... Non, mais elle voilà, a raison. C'est pas... fou <rire> que tu prennes cet exemple-là parce que je pense que beaucoup de personnes se comportent justement comme si elles étaient dans un conte de fées et mmh, que mmh. la réussite, c'est un conte de fées. Oui. En fait, tu dois attendre qu'un peu de poudre, de, de poussière, non, ça, de les toiles, pimpin, hein. voilà <rire> et puis euh, tout est réglé, tu mmh. ressors dans ta longue robe euh, Gucci. <rire> <rire> <rire> mais, euh, mais enfin, non, non, non, vraiment, il faut, euh, il faut être réaliser qu'on est acteur, c'est soi-même, de sa, de sa, de sa oui. propre vie. Et tu en, en as fait. parlé tout à l'heure. Mmh. Moi, j'ai aimé le point euh, dans lequel tu disais qu'il faut, il faut valoriser son mmh. histoire, mmh. il faut connaître son histoire, il faut mettre, il faut utiliser son histoire. L'histoire, c'est le fuel de ton, de, ton, de, de ton ascension, de ta progression. Moi, je vois ça comme un fuel parce que dans l'histoire, il y a des pépites que d'autres personnes vont pouvoir utiliser après. Mm. Mais si tu te rappelles, c'est un adage hein, qui dit, mm. si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Mm. Parfois, tu te retrouves bloqué parce que tu ne sais plus mm. d'où tu viens. Mm. Tu as oublié d'où tu es sorti. Et pourtant, le Seigneur, il dit dans sa parole, « Rappelle ma mémoire. » En fait, ce n'est pas au Seigneur qu'on rappelle la mémoire. Dieu n'est pas oublieux. Mm. C'est en fait cet homme qui parle et qui dit au Seigneur, « Réveille ma mémoire. Mm. » Parce que tu as, On a tendance à oublier. Mm. Quand on progresse, quand on réussit, on oublie qu'il y a un moment donné, ce n'était pas aussi bien. Mmh, et ça. donc, finalement, la situation dans laquelle on est devient complaisante, elle devient comme une zone de confort. Et finalement, cette zone de confort se transforme en zone de, de, de piège et de prison. pour mmh. ça. Mmh. Mais tu vois, on en revient toujours au même point. Au même point, parce que tu dis, euh, c'est à nous d'aller vers le Seigneur. Mmh. C'est, voilà, que le Seigneur va dire, voilà, rappelle... tu Non, c'est toi mmh. qui dis à Dieu, voilà, mmh. de te rappeler oui. euh, ta mémoire, mmh. etc. Mmh. Mais ça revient toujours à ce point qu'il faut connaître Dieu. Mmh. Il faut se connaître et il faut connaître Dieu. Mmh. Si tu ne te connais pas, tu ne vas pas t'apprécier et tu ne vas pas apprécier ton histoire. Il mmh. y a des gens qui ont honte de leur histoire, alors que leur histoire peut leur servir de marchepied mmh. aussi. Exactement. Je veux dire, il y a peut-être des mauvaises choses qui se sont passées et dont on pourrait avoir honte. Mais finalement, je pense que si on les le assume... Nombre, le nombre de femmes qui ont écrit des livres mmh, inspirés mmh. De, leur, de leur propre histoire. Hein, oui, euh, bien sûr. Et, et qui, ont, qui, qui, grâce à, à ces livres qu'elles ont écrits, ça a créé quand même une ascension pour elles. Alors c'est vrai que c'est pas en soi un business, etc. Mais euh, mine de rien, elles ont quand même utilisé ça, ça leur a ouvert des portes mm -hmm. en fait, dans, dans, en tout cas dans, dans leur succès, ça leur a ouvert des portes et des personnes ont été inspirées par Exactement. ça. Voilà, elles ont assumé leur histoire. C'est vrai. Et vrai. quand tu n'assumes pas ton histoire, mais tu ne peux pas te dire... Euh, tu peux en pas fait, ils vont être victimes. Voilà, tu vas tu en être victime. Tu vas être victime de, pas de prendre ta de propre recul. histoire. Voilà. Tu vois quand mm -hmm. on dit... Euh, oh, un objet qui, a été, euh, qui est sold out partout. On dit qu'il mm. est victime de son succès. Mm. Exactement. Mais on peut être victime de son histoire. Mm -hmm. Et j'aime bien ce passage qui va dire qu'on ne donne pas des perles aux pourceau mm. C'est-à-dire que ton histoire, pour certaines personnes, ça va être... Euh comme des cailloux mmh. alors que ça, ça, ça a le prix, ça a la valeur des perles. Mmh. Toi-même, tu vas être une perle pour certaines personnes et pour d'autres, elles vont te voir comme des riens mmh. et tu en as parlé. Mmh. Tu as parlé du fait qu'il fallait euh, ne pas écouter aussi les paroles dévalorisantes mmh. euh, euh, de l'entourage ou, ou bien de la famille. C'est Ce mmh. un des conseils que tu as donné tout à l'heure. Mmh. Je l'ai apprécié mmh. parce que combien de personnes naissent dans des familles mmh. qui sont finalement des environnements toxiques, on ne choisit mmh. pas mmh. sa famille. Mmh. Ça, ça c'est vrai qu'on n'a pas le choix de la famille, mais on a le choix euh, de ce que l'on en fait. On a mmh. le choix, mmh. à un moment donné, de l'entourage. Mmh. Et ça, c'est aussi une valeur qui est importante, en fait, Les, la dévalorisation, etc., lorsqu'on reste coincé et défini par ce qu'on nous a dit. Eh ben, tu vas t'en retrouver bloqué parce mmh, que les mots, ce sont des choses. Mmh. Les mots peuvent être des catapulteurs, des catalyseurs pour notre destinée comme ils peuvent être des freins et des chaînes mmh, à tes mmh, pieds, mmh, des boulets. Mmh. Donc vraiment, il faut encourager ces femmes qui sont dévalorisées euh, constamment, ou qui l'ont été dans leur enfance et qui ont été construits mmh. euh, euh, par ça, mmh. de vraiment sortir de ces prisons-là. Parce ah, que sinon le mots. blocage va, va être permanent. Mmh. Les fait. mots, mmh. j'aime mmh. bien cette partie sur les mots, parce que les mots peuvent se matérialiser. Mmh. C'est vrai. Et ça, les gens ne réalisent pas, ils parlent mal d'eux-mêmes. Mmh. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça oh, je ne peux pas. Mmh. À force d'adopter ce langage, on reste justement dans ces blocages. On ne peut pas s'en sortir. Et ça nous conditionne aussi mentalement. Le soir, tu te couches avec cette mentalité négative. Tu vas te réveiller avec toujours ces mots négatifs, en fait, mmh. tu vois. Même la nuit, tu vas rêver des choses négatives. <rire> Mais c'est ça. Ça va te suivre du ouais. soir au matin, et même dans les rêves là-bas, tu vas Je avoir Je t'assure, les mots se matérialisent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mmh. Les gens ne comprennent pas que la langue, elle a un fort pouvoir. Mmh. Elle a un pouvoir de vie comme mmh. elle a un pouvoir de mort aussi. Ça. Malheureusement, les gens l'utilisent beaucoup pour... Tuer. Tant mm. que tu as la possibilité de penser, pense bien. Ah ça. Très bien. Tant dit. que tu as la possibilité de réfléchir, ré réfléchis ré bien. Ré ré bien. bien. Ah, J'avais <rire> envie de dire tant que tu as la possibilité de parler. Mais j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler ou qui ne savent pas bien mm. parler. Mm. Mais tu peux au moins bien penser. Tu peux, même si tu as l'impression que ta vie est bloquée, mm. imagine mm. autre chose. Moi, ça. quand j'étais petite, j'imaginais beaucoup. <rire> je rêvais énormément. J'imagine toujours. Voilà, toujours. Mais faut continuer. Mais ça, me, ça me marquait vraiment parce que j'avais une tante qui me disait Mais Daphné, tu es tout le temps dans tes rêves. Tu es tout le temps en train d'imaginer quelque chose. Et c'est vrai. En fait, j'avais cette capacité de m'évader et de rêver, de penser à plein de choses. Et ça me confortait. Et je sais que euh, c'est ce qui a permis, en fait, que j'ai beaucoup de créativité aujourd'hui, mmh. c'est parce que je rêvais beaucoup. Mmh. Je rêvais en fait beaucoup. Et en fait, le rêve est permis. On mmh. le ah dit, ça. mais le rêve est permis. Et c'est gratuit. Si tu sais que ta vie est bloquée aujourd'hui, en réalité, elle n'est bloquée que dans la réalité que tu vis. Mais j'aime dire aux gens, euh, vous savez, la réalité, ce n'est pas la vérité. Mmh. Sinon, la télé-réalité que beaucoup de gens regardent, en fait, on ne la regarderait pas. Mmh. Nous savons que la téléréalité est, est en fait scriptée. Ben oui. Le diable scripte la vie des gens. Mmh. Yeah. Il les enferme dans une réalité. Mmh. Mais la réalité, ce n'est pas la vérité. Mmh. Ça. Et j'ai envie de, de, de juste partager une petite expérience par rapport au fait justement que euh, tu as l'impression que ta vie est bloquée. Il y, y a un moment donné où j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Euh, au niveau du travail, au niveau des projets de personnel, je n'arrivais à rien. Et à cette époque-là, je faisais souvent des rêves dans lesquels il y avait un scénario catastrophe. Mais il n'y avait que moi qui voyais la catastrophe. Mmh. Et je vous dis juste comme ça, dans ce rêve-là, en fait, je suis tombée et j'ai perdu mes dents. Et donc du coup, je me disais, mais j'ai perdu mes dents, je ne suis pas belle, je ne peux pas aller, je ne peux pas mmh. sortir, etc. Et, tout. et du coup, dans le rêve, je retourne à la maison et je vais voir ma sœur et je lui dis, mais regarde, ça, c'est pas possible, j'ai perdu mes dents, j'ai perdu mes dents. Elle, dit, elle me dit, mais Daphné, tu pas perdu tes dents. Je dis, si, si, si, j'ai perdu mes dents. Et là, je sors un miroir et quand je me regarde dans le miroir, je vois le trou, mais j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Daphné, est-ce que c'est vrai et là, je me réveille. En fait, le Saint-Esprit était en train de m'alerter sur ce qui est vrai et mmh. ce qui semble être, être la réalité. Mmh. Donc, si tu crois que ta vie est bloquée, en fait, c'est un leurre. Mmh. Exactement. Ce n'est pas possible que ce soit bloqué. Mmh. C'est mmh. impossible que ce soit bloqué. Il y a forcément des solutions. Et tu en as parlé tout à l'heure. Mmh. Là, on en a cité deux. On mmh. est revenu sur, eux. certainement, celles qui nous ont le plus marqué, mmh. mais c'est impossible que, tu, que ce soit bloqué, mmh. Réellement. Mmh. réellement. Non, c'est impossible. Wow, c'était profond. Mmh. Et donc, ce que tu as dit au tout début, il y a quelque chose que tu as dit de là, par rapport à, à l'histoire, euh, euh, par rapport au fait d'apprécier son histoire. Mmh. Euh, tu as parlé du fait qu'on euh, ne donne pas des perles aux pourceaux. Mmh. J'aimerais revenir un peu là-dessus. Parce que c'est vrai, on ne donne pas des perles au pourceau. Et je veux dire, même, même dans le domaine, et là, on va parler un peu euh, business, en mmh, fait, mmh, marketing, mmh. Euh, tu, ne, tu ne peux pas vendre à tout le monde. Ah, c'est oui. vrai. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va acheter ton produit. Mmh, oui. Et donc, c'est la même chose. Tu vends ton histoire d'une certaine façon. Mmh. Et donc, ton histoire n'aura pas la, euh, le même écho, mmh. en fait, dans, dans l'oreille d'une personne et parce que, tout simplement, tu ne peux pas inspirer tout le monde. C'est vrai. Il y a des gens que tu vas inspirer et d'autres euh, vont voir ton esprit, c'est banal, ça. Euh, voilà, et c'est la raison pour laquelle euh, ben, on n'achète pas tous les mêmes livres, hein, par oui, exemple, oui. parce mm -hmm. que ben, tu vois un livre, tu vois le titre, tu, tu sens que ça ne va pas forcément voilà. te parler, tu vois. Mm -hmm. Donc, je pense qu'il faut, il faut décomplexer aussi. Quand tu es une femme et que tu sais que tu as une histoire, euh, mais tu te dis « Ah, mais non, mais moi… Euh, » Oh, moi j'ai rien vécu moi je mmh. n'ai euh, mmh. j'ai rien vécu je, je me souviens que à l'époque où il y a très très longtemps de ça quand on j'allais dire quand on a accepté Jésus mais quand à l'époque j'étais dans le groupe des jeunes et que euh, et que certains d'entre nous donnaient des témoignages de mmh. nos vies en fait et moi je donnais euh, le témoignage franchement j'ai vécu beaucoup beaucoup beaucoup de choses dans ma mmh. jeunesse beaucoup beaucoup de choses qui fait que Honnêtement, je peux écrire des livres sur ma vie mmh. et je me souviens que je partageais souvent mon témoignage et il y avait une sœur euh, qui, euh, bah, elle avait accepté Jésus, mais elle te dit, euh, elle dit, on lui dit de partager son témoignage, je dis mais, mais non, moi mon témoignage, euh, bah, il n'a rien de spécial, euh, bah, moi je n'ai pas connu de viol, euh, Moi, mes parents n'étaient pas pauvres, euh, moi il a pas si, donc euh, je ne vois pas ce que je vais dire. Et, et malheureusement, beaucoup de gens pensent que le témoignage qui est inspirant, qui a de la valeur ou qui a de la force, c'est forcément le témoignage catastrophique. Ouais, c'est là où il y a des tragédies, forcément, c'est faux. Oh. c'est totalement faux, en fait, peu importe comment tu as Écoute, tu peux, tu peux inspirer les gens en disant, voilà, moi je peux le dire, je me suis consacrée dès ma jeunesse. Oui. Et après, euh, voilà, toutes les autres choses ne m'ont pas intéressée une personne, une autre personne va te dire « Non, moi, j'ai accepté Jésus, j'avais déjà euh, 20 ans, j'avais déjà connu euh, voilà certaines choses dans la vie, etc. » Mais tu vas aussi inspirer une autre catégorie de personnes qui se diront « ben voilà Je n'ai pas besoin de faire un tour euh, ». Dans, dans autre chose, je peux rester... Je, bah oui, C'est ça. Le truc c'est qu'en fait, créer. on veut impacter parfois les mêmes personnes que sa voisine ou que son voisin. Oui. Alors que ce n'est pas possible. Mmh. En fait, ce que le Seigneur a mis en nous, c'est pour, pour une nation oui, particulière. C'est pour un certain type de personne. Le produit marketing que tu vas vouloir développer, c'est pour une certaine clientèle, en fait. Tu ne peux mmh. pas développer un produit qui va toucher tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Mmh. Même pour en ça marketing, y a, y a, y a on va dessiner. Hein. Exactement, on va dessiner la cible le persona pourquoi parce qu'il faut que ton produit s'adresse à quelqu'un tu peux oui. pas t'adresser à tout le monde oui. si tu t'adresses à tout le monde tu t'adresses à personne en fait exactement donc Et en oui. réalité c'est ce que tu disais même le la personne qui va dire que ah oh, mais moi j'ai rien vécu etc mais son témoignage en disant, voilà, je me suis consacrée euh, euh, au Seigneur dès l'âge de 10 ans, et mais ça oui. peut toucher une autre personne. Mais ça peut toucher parce que tu peux bah expliquer, oui. déjà, comment ça se fait que toi, tu n'as pas été, euh, tu n'as pas cédé, on va dire, aux mêmes tentations que les autres. Par ça. exemple, bah tu oui. peux expliquer d'où est venue la force de tenir. Mm -hmm. Voilà, oui, mais moi, euh, ben voilà, moi, j'ai pas grandi dans la pauvreté. Moi, euh, j'ai grandi que dans la prospérité, mes parents étaient très riches. mais ben, Dans ces cas-là, explique-nous comment est est ce que les riches vivent mais, On Non mais c'est vrai Mais, oui, mais ça va même toucher la personne qui, du coup, elle a connu le Seigneur peut-être à, à 35 ans comme ça. Elle va se dire, ah ouais, non, ça, ça me booste, en fait. Mais Donc il ne faut, faut pas négliger son témoignage. Chaque mmh. témoignage a une puissance qui va toucher Ton histoire a de la valeur. Non, oui, mais je, je pense que c'est ça qui bloque aussi, mmh. des fois. Tu vois, c'est le fait de, de vouloir euh, vendre, de vouloir toucher les mauvaises personnes. Mmh, mmh, mmh. Ça bloque. Parce que c'est pas là que tu dois être, mmh. t'es pas à ta place. Les gens veulent pas aller parfois step by step, mmh. ils veulent tout de suite euh, le gros lot. Mmh. Voilà, ils veulent pas commencer petit à petit, mmh. se dire que bon, là je commence ici, ça va d'abord toucher telle personne. C Mais vrai. la personne que ça a touché, peut-être mmh. qu'elle va aller en toucher d'autres aussi. Avec ton témoignage, elle va s'en servir, ça va l'impacter et elle va trans transformer ça, ça va aller toucher d'autres personnes. Donc toi qui étais là, c'est passé là, c'est arrivé là-bas, mmh. qui est plus gros que là, tu mmh. vois. Et ça mmh. va toucher encore plus de gens. Comment ça, ça s'appelle déjà, je, les filles Courtenay Adelayé. Ouais. Oui. Et, vous connaissez Courtenay Courtney oui. yes. Courtenay mmh. voilà, c'est une femme, entrepreneur, mmh. euh, euh, milliardaire, mmh. d'accord Et euh, voilà, elle a, elle a son argent. Et ce que j'aime avec Courtenay, c'est que je trouve que dans son histoire en fait de prospérité, de succès, on voit un peu les étapes. On exact. voit vraiment les étapes oui, parce vrai. que quand elle a commencé, elle va dire, bah, Courtenay a, a délayé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est, elle a créé une, elle a d'abord commencé par créer euh, une marque de cosmétiques cosmétique pour les pour cheveux. Les cheveux. Oui. Oui. Et puis après, elle a diversifié. Maintenant, elle fait tellement de choses. Oui. Euh, mais quand elle commence, c'est parce qu'au départ, en fait, ses cheveux sont. Elle a, elle a les cheveux cassants, ses cheveux sont cassés, elle est en train de perdre ses cheveux, etc., etc. Euh, elle ne trouve pas les produits qui lui, qui lui conviennent, etc. Et là, tu vois qu'elle n'a elle pas BAC plus 17. Hein. Ouais. Euh, voilà, elle est... ça, c'est son histoire, en fait. Son histoire, c'est que ses cheveux sont abîmés, ok et qu'elle est maman, et qu'elle n'a qu elle, elle pas beaucoup d'argent, et qu'elle ne se voit pas de toute façon aller dans les magasins pour acheter des produits trop chers, mmh, qui mmh, ne vont mmh, peut-être mmh. même pas fonctionner. Et qu'est-ce qu'elle commence à faire Eh bien, elle commence à fabriquer des produits avec euh, euh, ses ingrédients alimentaires. C'est ça. Elle commence à se fabriquer ses petits shampoings, hein, ses petits soins, dans sa cuisine. Et mmh, elle mmh, commence mmh. dans sa cuisine, et elle commence pour elle. Donc, elle fait ses soins, elle commence à avoir du résultat. Deux, trois personnes la croisent et disent, ah, mais tes cheveux, ah, hein, mais tes cheveux. « Ah, mes tes cheveux voilà. !» Et du coup, elle se dit « Ah, OK euh, !» Bon, comme j'inspire, comme les gens me posent des questions, comme les gens veulent mes ingrédients, mes secrets, tiens, je vais ouvrir une page YouTube, je vais montrer aux gens comment prendre soin de leurs cheveux. Elle ouvre une page YouTube, OK Et c'était au tout début, quand euh, vraiment les youtubeurs commençaient. Mm. Et en plus, c'est une maman quand mm. elle commence, donc c'est pas une jeune euh, geek, euh, etc. Mm, mm, mm, mm. Et donc, elle fait sa page YouTube, tout ça, tout ça, ça prend de l'ampleur. Et finalement, elle commence à avoir de l'argent et finalement, elle commence à créer des produits pour cheveux. Et finalement, les, la gamme commence à donner naissance à une autre gamme et encore ouais. une autre. Ces produits-là, quand tu hein, vas aussi. dans un magasin, tu vois plein de gammes de oui, oui, produits. Oui, oui, il y a beaucoup Plus, de, de déclinaisons. Ouais. Ouais. Il y a tellement de déclinaisons de ces produits, tu te dis, mais cette dame, mais mon Dieu, quelle créativité ouais. Et quand elle finit ça, elle va maintenant s'attaquer, elle va s'attaquer à plein de choses. Elle va s'attaquer euh, à, à la perte de poids. Mmh. Elle, va, elle va créer des produits pour la perte de poids alors qu'elle fait ça, elle va aller s'attaquer à la peau, elle va aller créer des produits pour la peau, elle n'a pas fait un bac plus 17 en je ne sais pas trop quoi, c'est même une maman qui n'est pas diplômée au départ, mmh, C'est vrai. elle n'est pas diplômée au départ, et ensuite quand elle finit ça, elle va s'attaquer à quoi encore qu'est-ce qu'elle va faire, elle va lancer des, des, des, des, des, des elle va valoriser sa marque en lançant des casquettes, des mugs, des ça. trucs, des machins elle va lancer, elle va tellement se diversifier, qu'aujourd'hui ce ne sont plus euh, des mamans comme elle qui l'arrêtent dans la rue. Ce ne sont plus euh, des jeunes femmes sur YouTube, en fait, qui vont regarder son contenu, puisqu'elle ne fait plus ce contenu-là. Oui, c'est D'où ce que tu disais, euh, gravir les échelons petit à petit. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est la télévision américaine qui va l'appeler pour l'interviewer et qui va lui dire, madame, vous êtes milliardaire parce que vous avez commencé dans votre cuisine. Expliquez-nous comment vous avez fait. Exactement. Tu vois donc euh, ouais, il faut accepter le processus, en fait. Mmh. Et c'est ça, les gens ne réalisent pas que, en fait, leur besoin, c'est un business. Mmh. Ils attendent que quelqu'un crée quelque chose et eux, ils vont, ils vont venir utiliser cette chose. Mais non, en fait, si tu vois qu'il y a un besoin dans ta vie, c'est que tu dois créer quelque chose à partir de ce besoin. Oui, elle, elle avait des problèmes capillaires, elle en a fait une marque, finalement. Mmh. Elle s'est débrouillée elle-même. Moi, je pense que vraiment, le Seigneur veut qu'on creuse à l'intérieur de nous, qu'on cherche, parce qu'il a mis quelque chose à nous d'aller mmh. chercher cette chose et d'en faire quelque chose, de la développer, mmh. en fait. Donc, il a fallu qu'elle ait des problèmes capillaires pour en sortir une marque pour en sortir une gamme, et ah après bien. pour se diversifier. Et ensuite, je pense que quand on crée, la créativité aussi, elle vient de plus en plus. Elle se vrai. développe, elle grandit de plus en plus. Mais si on reste comme ça, on ne fait rien, on se lamente, on ne va jamais être créatif, mmh, en fait. Mmh. Même la seule idée qu'on peut avoir, si on ne la développe pas, elle ne va rien créer du tout. Très bien. Et c'est du gaspillage d'idées, en fait. C'est du gaspillage. Du, mais c'est du gaspillage d'idées. C'est du gaspillage, s'il vous plaît. C'est comme si, voilà, on... on, on c'est trop bête parce les que peut-être donner les idées et tout temps tu gaspilles nous on est là nous hein, Daphné on est là Attention. On, a, on attend on attend les idées 5 secondes 5 secondes ça. Daphné a dit un jour attends qu'est-ce que tu disais encore Elle a dit que si on n'exploite pas cette idée l'ange va prendre pour aller donner quelqu'un Pour aller quelqu donner à quelqu'un d'autre et tout d'un coup tu vas voir que ta sœur a sorti le produit auquel tu avais pensé et tu te dis oh elle a plagié maintenant elle n'a pas plagié voilà, après, tu, tu vas aller faire, faire des problèmes problème, ça il y il a une une encore une fois une star de la télé américaine qui se préparait à sortir une marque de euh, lunettes de soleil et tout. Euh, mmh, mmh, elle disait « j'ai préparé tous les prototypes, tous les brouillons, tous les machins sont prêts. » Et en fait, il y a une autre star un peu plus célèbre. <rire> elle a coupé l'herbe sous Mais souligné. elle a sorti et les modèles sont tellement similaires. Et du coup, dans sa, dans sa story, en fait, elle, elle, elle, elle, elle, elle voulait de la compassion de la part de ses followers et tout. Les commentaires sont trop drôles. Les gens lui ont dit, mais en fait, euh, à un moment donné, sors ta marque, en fait. C'est ça. Il y, y, y a de la place pour tout le monde ici. Mais oui. Euh, C'est que des lunettes de soleil. Toutes les lunettes de soleil se ressemblent. Sors ta marque. Pas, ce qu'elle a fait, là, vous n'êtes vous pas la même personne, vous n'avez pas la même cible. Sors. Voilà un voilà. exemple d'une femme qui croit être bloquée, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Tout à fait. Voilà. Tout et à, à fait. partir. Et voilà. Et tu vois, en voyant ce problème-là, au lieu de se dire, non. Il faut peut-être que j'innove. Il faut peut-être que je mette quelque chose en plus sur ces lunettes ou que je crée un besoin particulier chez les gens. Et enfin, je sais pas ou que je développe mon discours. elle se plaint pour attirer la compassion. Bah mais ouais, c'est pas la compassion qui, qui va attirer les clients. Les murmures, en tout cas, les plaintes. La pitié n'attire pas la, les clients. Pas les regarde clients. ces potentiels clients pitié. qui pitié. lui disent mais sort ta marque. T'as travaillé dur, t'as tout fait, et c'est à la dernière minute que tu viens te ah, plaindre, mais ça même, marre. on lui laisse encore une chance de faire vu. quelque chose, hein. ah. Ah. Un peu seulement, ça ne sort pas sa marque qu'elle oh, va wow. rester blonde. Mais j'arrive, moi-même, oh, avec, avec, bon, avec ta Moi-même, j'arrive aussi Arrivons Waouh, waouh, waouh, waouh wow. C'était une très très belle émission, merci beaucoup ah, c'est fini. Ah, c'est fini C'est passé ah, vraiment fini. comme ça, hein. C'est passé vite, hein Waouh Ah, j'ai aimé la réaction oh, fini. <rire> Ben oui, c'est la fin, c'est la fin En tout cas, euh, voilà, merci d'avoir été... <rire> de ce plateau, c'est un sujet encore intéressant, comme d'habitude. Yes. Et, ah, euh, et on aime beaucoup ce plateau, ce nouveau format. Moi, mmh. j'aime beaucoup. Ah, moi aussi. Mmh. Oui. Ah, J'espère que ça vous plaît aussi. Voilà, N'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires juste en dessous des vidéos. En tous les cas, nous vous saluons tous dans le pressionnant de Jésus. Et nous vous disons, vous êtes nés pour réussir. Ne restez pas bloqués Amen. là où vous êtes. Le mmh. blocage n'est qu'un leurre. C'est une illusion. C'est mmh. une illusion. Mmh. Sortez de l'illusion et osez faire les choses. Euh, que vous avez à cœur. OK, ah, ben. merci à chacune d'entre vous d'avoir regardé cette émission. À très bientôt. Ciao. À bientôt, les boss. Bye bye. <rire> bye <rire> bye. <rire>